Bonjour, messieurs, amis. Je suis aujourd'hui, je viens de terminer une journée de formation. Je vous l'ai déjà dit précédemment, continuez à vous former. Ça dynamise, ça énergise le cerveau, ça élargit vos horizons. Et aujourd'hui, donc, je suis, j'ai participé à une formation extraordinaire avec des professionnels, avec Christine Morley, que vous voyez là, conférencière professionnelle certifiée aux États-Unis, avec, oh, ben, on vous laisse deviner qui est ce personnage-là, David Jett. Une équipe incroyable. Voilà, continuez à vous former. Aujourd'hui était une journée pleine d'émotions, pleine de théories, mais également de pratiques. Parlez dans le micro. <rire> <on y> <rire> et voilà. Donc, il y en a, bien entendu, le profil de l'humoriste également avec et nous. Et là, il parle au cerveau total. Vas-y, cerveau total. Vas <rire> cosy dans le cerveau. Vas-y, cosy, cosy. Vous voyez Suivre des formations ne doit pas être spécialement... ça, va, ça va beaucoup mieux, hein <rire> j'ai tout enregistré Voilà, il me vole la vedette. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain, ciao